Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Je vais regarder que tout se fait correctement puisque là on est sur mon téléphone. Comme ça, je vous laisse vous connecter et me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Alors aujourd'hui, tant que ça se connecte, parfait, je vois que je suis en direct, je vais couper le son. On va parler d'un sujet euh, dont vous me posez très très souvent la question qui est à savoir euh, comment trouver de nouveaux clients ou tout simplement dans un premier temps comment trouver des clients. Je vais vous donner 10 conseils et je peux vous assurer que je les ai tous appliqués. Donc euh, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Bonjour Franck Hop, je vais mettre l'écran en grand, comme ça je vois tous les commentaires. Alors étrangement maintenant, quand on fait des lives Facebook, euh, ben, l'image elle est carrée. Bon ça me va, hein, moi avec le carré des femmes, mon logo qui est carré, ça me va très bien. Mais voilà. Alors bonjour José, bonjour Maïté, euh, bonjour France Aimée, bonjour Nicole et Lara, ah, j'ai déjà dit bonjour comment allez-vous mettez-moi si, si vous voulez où vous êtes hein, la, votre département ou la ville près de laquelle vous êtes, comme ça je vois un petit peu si, comment on voyage en fait <rire> je suis toujours surprise sur mon dernier webinaire, j'avais des personnes euh, en Polynésie française euh, aux états unis vers Miami euh, j'avais des personnes au Canada ça, et j'en en avais vraiment partout, c'était euh, très amusant <rire> Alors, euh, bonjour Malika, bonjour Agnès. Alors, José est à Andernos, waouh! C'est très très joli par là-bas. Euh, Villefranche, 30 km au nord de Lyon. Bonjour Isabelle. Abidjan, waouh, Belfort, voyons on voyage, hein. et comme ça aussi ça peut vous aider à voir qu'il y a des gens qui ne sont pas très très loin de chez vous, et ça peut être aussi une façon de connecter. Donc Agnès est dans la Drôme, on a Maïté qui est à Anglette. je vis à Anglette près de Anglet, français mais en Guadeloupe. Je tournais un petit peu comme ça, comme ça vous voyez ma magnifique euh, amaryllis. J'adore les amaryllis, j'adore toutes les fleurs blanches. Et comme là pendant le confinement, bah, comment vous dire que je suis un petit peu toute seule dans mes grands bureaux, euh, bah voilà, je me suis fait une copine. <rire> Alors comme je vous le disais, le sujet d'aujourd'hui va être comment trouver des clients. Euh, effectivement, vous êtes tous, en tout cas des experts dans votre domaine d'activité. Vous avez tous lancé votre activité ou vous vous apprêtez tous à en lancer une. Et c'est vrai que euh, la question qui revient le plus, c'est comment lancer, euh, trouver ses clients. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire « oui, mais il faut faire des choses dans le magazine local, il faut distribuer des flyers, il euh, y a des personnes qui vont vous dire qu'il faut faire du phoning, qu'il faut appeler tout le temps, euh, acheter des listes, envoyer des tonnes de mails. Euh, » Et il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut mettre un aimant à client, faire une page de capture avec un aimant à client, puis attendre que ça se passe. Vous allez avoir vraiment euh, beaucoup de choses qu'on va vous dire. Euh, bonjour Caroline. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est uniquement des choses que j'ai appliquées. Donc, on est vraiment du 100% pratico-pratique et qui, en tout cas, a marché pour moi. Euh, Malika, qui est à saint étienne Bonjour Samir. Alors, je vais vous aller chercher ce que je vous ai préparé parce que je vous prépare ces lives quand même. Euh, alors, la première chose, le premier conseil que je vais vous donner, je vais vous donner en fait 10 façons d'avoir de nouveaux clients, d'avoir des clients, mais je vais vous les remettre en contexte comment moi je les ai utilisés, d'accord Le premier, bien sûr, c'est celui que je prône le plus, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, d'être présent sur les réseaux sociaux l'avantage d'être présent sur les réseaux sociaux c'est que tout ce que vous allez faire va rester donc tout ce que vous allez mettre en place va durer dans le temps et je dis durer dans ce sens là parce que théoriquement on dirait durer dans le temps ou durer dans le temps mais moi je dis durer parce que plus vous allez créer du contenu, plus ça va ramener les gens vers vous. Parce que lorsqu'une personne va arriver sur votre page professionnelle, je parle bien sûr de page professionnelle, quand on est une entreprise ou quand on veut monter une entreprise, on ne travaille pas avec son profil Facebook, c'est-à-dire la page sur laquelle on a des amis, on travaille avec un profil professionnel, donc une page professionnelle. Donc la première chose c'est d'être vraiment vraiment présent sur les réseaux sociaux. Sur ça je vous invite à regarder le live qu'on a fait la semaine dernière, il est toujours en ligne. Euh, mettez un petit like, un petit j'aime si vous le regardez en replay ou mettez replay aussi si vous avez des questions, comme ça c'est pratique. Et puis moi quand je regarde le fil des, de la conversation, je vois de suite les replays, le mot replay et ça me permet d'être plus à l'aise pour répondre. Donc la première chose c'est vraiment d'être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui va rester dans le temps, ça va être intemporel. Lorsque la personne va arriver sur votre page, elle va scroller et elle va voir tout ce que vous avez fait. Donc vous allez plus vous allez créer de contenu, ça je le dis tout le temps mais je le redis pour les gens qui ne le connaissent pas, plus vous allez être visible, plus on va avoir de choses vous concernant, plus cela va appuyer votre notoriété. Et plus vous avez beaucoup de visibilité, vous avez donc beaucoup de notoriété et plus vous avez de la notoriété, plus vous avez des clients. Donc, premier conseil aujourd'hui, c'est vraiment euh, utiliser les réseaux sociaux. Prenez votre réseau social chouchou, ça ne sert à rien d'être sur tout. Prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, celui qui vous demande le moins de réflexion possible et utilisez-le. Euh, la deuxième chose, effectivement, on va, on va vous dire de partager du contenu. Justement, je vous disais tout à l'heure que plus vous allez partager des choses, plus ça va, être, euh, ça va appuyer votre notoriété. Je vais aller en chouïa plus loin, je vais vous donner deux conseils. La première, c'est de partager du contenu intemporel. Effectivement, en cette période de crise, il y a plein de gens qui vont mettre des choses Covid, Covid, Covid. Le Covid, ça ne va pas durer toujours. Et à un moment, eh bien, quand le Covid ne sera-tu là, parce que je suis certaine que le Covid ne va pas durer toujours, en tout cas, c'est ma propre croyance. Moi, <rire> je suis toujours positive. Hein. Donc, euh, quand les gens vont découvrir vos postes après, d'accord Eh bien, si... Euh, ça commence par « Covid », la personne va se dire que plus d'actualité. Donc, essayez de toujours créer du contenu intemporel. Par exemple, sur vos pages, plutôt que de mettre « Covid eh », mettez euh, « euh, compte tenu de la crise »,« compte tenu de des va-et-vient », etc. Mettez des choses qui sont intemporelles. La deuxième chose que je vais vous conseiller sur la création de contenu, c'est bien sûr de faire des, euh, des updates, euh, de faire des actualisations. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui avait très très bien fonctionné, qui était comment animer une page ou un groupe Facebook. Il s'avère que l'interface Facebook a pour beaucoup d'entre nous énormément changé. Et bien aujourd'hui, j'ai posté une vidéo sur comment créer un groupe Facebook justement avec ce nouvel interface. Pensez à vraiment euh, mettre à jour tout ce que vous allez faire, quitte à ce que dans votre article, en bas, vous mettez ajout et la date. Donc ça, c'est des choses classiques. La troisième chose que je vais vous conseiller, et ça c'est quelque chose que j'ai mis très très Très longtemps à mettre en place, d'accord bien, c'est des témoignages. Euh, utilisez les témoignages de vos clients. Demandez-leur gentiment, avec bienveillance de faire des témoignages. On ne force personne. Euh, moi, ça a été vraiment un des basculements de mon activité lorsque j'ai demandé euh, des témoignages. Et vous allez me dire, oui, mais moi je débute, je n'ai pas de témoignages. C'est pas grave. Lorsque vous débutez et que vous n'avez pas de témoignages, proposez vos prestations à moindre coût, voire même gratuitement, mais à condition que la personne va vous faire un témoignage. Témoignage que vous avez le droit de réutiliser, d'accord euh, Moi, en général, ce qu'on fait, c'est que dans les enregistrements audio, les vidéos qu'on fait, euh, on dit euh, « je vais utiliser cette vidéo pour un témoignage, est-ce que tu es d'accord ?» Et la personne dit « oui, c'est un engagement verbal. » Donc, essayez d'avoir des témoignages. Si vous n'arrivez pas à avoir des vidéos, faites des témoignages écrits. Euh, demandez à la personne qu'elle vous marque un petit mot euh, justement pour euh, quelque chose qu'est-ce qu'elle a aimé euh, qu'est-ce qui s'est passé comment elle a vécu l'expérience etc vraiment que vous ayez du contenu euh, tacite à pouvoir montrer aux personnes qui voudront signer par la suite avec vous euh, la quatrième chose c'est utiliser votre réseau je le dis souvent tout le monde mais pas votre client vous ne pouvez déjà, hein, vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde hein. Euh, vous avez autour de vous des personnes. Ces personnes, il faut que vous vous en serviez, que vous les utilisez comme évangélistes. Alors, qu'est-ce qu'un évangéliste Un évangéliste, évangéliste c'est quelqu'un qui ne va pas travailler avec vous, mais qui va être capable de parler de vous. Pour ça, il faut que vous soyez capable de vous présenter correctement. On a sûrement déjà parlé dans une des nombreuses lives que j'ai fait depuis deux ans, de l'Elevator speech. Elevator speech est une phrase de 15 secondes maximum dans laquelle vous allez présenter, vous allez vous présenter, présenter ce que vous faites, comment vous le faites et dans quel but vous le faites, quelle transformation vous promettez. Donc c'est le qui, quoi, comment, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites et quelle est la transformation. D'accord Qui donc avec qui vous le faites, quoi qu'est-ce que vous faites et comment qu'est-ce que vous allez apporter. Travaillez vraiment sur cette courte présentation. Parce que vous croisez des gens tous les jours, euh, des anciens collègues, vous croisez des gens tous les jours. Et il faut que vous soyez capable, en 15 secondes, sans les saouler, que vous soyez capable de vous présenter pour qu'ils comprennent ce que vous faites et pour qu'ils puissent ensuite parler de vous. Donc, le quatrième conseil pour trouver des clients, c'est tout simplement d'utiliser votre réseau. Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne que j'ai euh, rencontrée, en fait, je dire, euh, elle m'avait démarché en s'appelle Aurélie. Donc Aurélie était venue à un rendez-vous découverte, elle avait été conseillée par quelqu'un, et en fait, elle n'a jamais travaillé avec moi, parce que à la base, c'était pour développer son Facebook ou son automatisation, je ne sais plus, et elle n'a jamais travaillé avec moi. Mais elle a bien compris ce que je faisais. Eh bien, Aurélie m'a envoyé déjà une personne, et là, elle m'a recontacté pour des clients qu'elle connaît, qui voudraient se développer sur Facebook, et que je les forme. Donc vous voyez, cette personne ne travaillera pas avec moi, mais elle m'envoie des clients, parce qu'elle sait exactement ce que je fais. Ensuite, alors le cinquième conseil, il va être un petit peu dur à entendre. Attention, je vous préviens. Le quatrième conseil, c'est tout simplement attendez-vous. Euh, attendez-vous à de la résistance. Ce n'est pas parce que vous allez tout faire que tout va arriver tout seul. Donc ne pensez pas qu'un appel, euh, moi je l'ai vu avec euh, ma nouvelle commerciale, « Oui, mais j'appelle, euh, les gens ne sont pas disponibles ou autre. » C'est normal. Au début, les gens ne sont pas disponibles. Je ne vous demande pas de faire du phoning, mais c'est normal qu'au début, ça prenne un chouïa plus de temps. Il faut tout simplement que vous l'acceptiez. Parce que, en fait, il y a des gens qui vont revenir par la suite. Toutes les personnes avec lesquelles vous allez discuter vont retenir ce que vous faites. et vont être capables de vous en parler et vont peut-être revenir ensuite avec vous. Moi, ça m'arrive très souvent qu'une personne me dise « Ah, bon, on s'est rencontré... Ben, » Il y, a, il y a quelques mois, une personne qui revient vers moi après un an et demi, elle était venue à une de mes conférences, et elle revient vers moi en disant, ben voilà, ben c'est le moment, je veux travailler avec toi. Donc, ce que vous allez faire va payer par la suite. Mais il faut être préparé à ça. Ne rentrez pas justement dans ce système de dire, oui, j'en ai marre, je ne trouve pas des clients, ça ne va pas, parce que l'univers entendra votre message et vous dira tout simplement que votre vœu soit exaucé Et vous n'aurez pas de clients. Euh, donc, le sixième, euh, vous avez donc, je vous ai proposé tout à l'heure des témoignages, d'accord Ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'obtenir, euh, comment dirais-je euh, Demandez à vos clients qui vous, qui, qui vous recommandent et proposez-leur ce qu'on appelle de la filiation, ce qu'on appelle des références, en fait. De, euh, demandez à vos clients actuels qui ont été satisfaits, qu'il soit comme on fait en MLM, qu'ils vous notent des noms. Moi, je suis contre ça. Hein. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'aime pas ça. Euh, parce que moi, je ne supporte pas qu'on qu me coupe, en fait, dans ce que je suis en train de faire pour me dire « Ben voilà, j'ai un truc génial à proposer, ça bon. euh, mais demandez Mais, euh, donnez-leur un lien d'affiliation. Moi, c'est ce que j'ai, par exemple. Mes clients, euh, je leur dis « Ben voilà, je leur, quand je fais un gros lancement, ou même toute l'année, voilà, pour faire de l'affiliation avec moi, ben voilà, tu prends ton lien, il suffit que tu t'inscrives ici, tu vas recevoir un mail avec ton lien, et tu le partages. Ça paye, ça paye, c'est bien. Et vous, c'est... Alors effectivement, il y a une partie rémunération, puisque votre client va recevoir une somme, et c'est normal. Par contre, je vous invite à passer... Euh, par un logiciel qui est spécifique pour faire ça. Ne vous amusez pas à dire à la personne « Ah, mais c'est super, envoie-moi une facture, je vais te renvoyer, etc. Ben, » Passez par un logiciel qui fait ça. Moi, je suis système Yo et c'est absolument parfait. Euh, chaque personne qui m'a été envoyée, il y a le petit nom. Euh, ensuite, euh, euh, c'est fin du mois, 30 jours. Fin du mois, à 30 jours. Euh, j'ai juste la liste des personnes que je dois payer. Et quand le paiement il est supérieur à 30 euros, parce que je ne vais pas faire des paiements de 3 euros, euh, ben ensuite, j'ai plus qu'à cliquer. Et ça se fait tout seul, si la personne a enregistré ses renseignements. Donc, sixième, demandez des références euh, à vos clients. Demandez à vos clients de vous recommander. Septième, alors ça, ça va être euh, pour vous. puisque euh, il faut toujours être en amélioration constante. Alors, on est toujours avec vos clients. Alors, moi déjà, une chose que je vous conseille, c'est quand vous avez fini avec vos clients, quand l'accompagnement est fini, prenez 10 minutes à la fin, soit sur un accompagnement, si c'est de du, du, du présent, du, l'accompagnement présentiel, Soit si c'est une formation en ligne, soit vous proposez de, de, de l'appeler, soit vous avez quelqu'un qui appelle, soit vous mettez un questionnaire à la fin. D'accord Et, euh, et ayez toujours une question comment est-ce que je pourrais m'améliorer Parce que plus vous allez devenir. Déjà, un, hein, vous prenez en compte votre client. Les clients adorent qu'on les prenne en compte. Déjà, et puis, il faut surtout comprendre que certes, ils adorent hein, quand on leur pose des questions, mais surtout, surtout. Ça va vous faire, vous, évoluer, devenir le meilleur des meilleurs des meilleurs. Parce que votre client, c'est la meilleure personne qui va être capable de vous dire « Oui, ben voilà, euh, il faudrait que tu rajoutes ça, il faudrait que tu fasses ça. Ah, » Mais ça, je n'ai pas bien compris. Euh, moi, j'ai deux grosses formations en ligne. dont Une qui est vraiment, vraiment très complète, qui est votre marque, c'est vous. Euh, eh bien, je je l'ai créée il y a un an. Eh bien Actuellement, je tourne des vidéos pour l'améliorer. J'ai rajouté deux modules par rapport au feedback de mes clients. Donc là, à la base, c'était 12 modules, aujourd'hui, il y en a 14. Parce qu'on rajoute des choses spécifiques pour faire en sorte que cette formation soit la meilleure. Mes clients sont contents parce que ben, forcément, je leur ajoute du contenu et donc, ils vont me recommander. C'est vraiment un cercle. Alors moi, je, je, dans, justement, dans ma formation « Votre marque, c'est vous », on a un module sur l'expérience client parce que c'est la meilleure chose. Votre client, c'est la meilleure personne qui va vous recommander. Donc, comprenez, votre client, c'est la personne qui déjà, un, hein, va faire tourner votre boîte. Parce que sans client, pas de boîte, hein. Votre client, c'est aussi la personne qui va vous recommander. Votre client, c'est aussi la personne qui va vous faire un témoignage. Et votre client, c'est aussi la personne qui va pouvoir vous dire comment améliorer votre, euh, votre produit, votre accompagnement. Votre client, vous devez le chouchouter. Hein. Son expérience cliente, elle doit être juste extraordinaire. Et ça, vous ne devez jamais, jamais, jamais l'oublier. Donc, on était sur la septième, « Demandez du retour à vos clients ». Si vous avez des questions, vous les mettez dans les, dans, les, dans les commentaires. Je regarderai ensuite la liste des questions. On est donc sur le 8. Le 8, c'est le plus amusant. C'est celui qu'on cache. C'est celui qu'on ne dit pas. Et c'est celui que, qu en fait, tout le monde fait, hein, mais qui ne se dit pas. Et pourtant, moi, je vous assure que j'ai tout un module aussi dans une de mes formations sur ça. Espionner la concurrence. Mmh. Oui, oui, je l'ai dit. C'est légal. Allez regarder ce que vos concurrents font en France, mais également à l'étranger. Tapez les noms de votre activité dans d'autres langues, des langues connues, français, anglais, des langues moins utilisées. Il y a des langues que je ne connais même pas, sûrement. Mais ne tapez pas en latin, ça ne fonctionne pas. <rire> en tout cas, je ne crois pas. Mais voilà, essayez de... Vous prenez vos mots-clés, votre, votre activité, je ne sais pas, dresseur de chien, naturopathe, euh, maigrir, et vous allez le mettre dans Google Traduction. Euh, et ensuite, vous essayez de le mettre... Vous regardez ce que font les autres des mises en page. Des... Et vous allez sûrement, obligatoirement, trouver des idées. Moi, j'ai des cahiers comme ça. Là, par exemple, je suis en pleine en train de faire ça. Je vais vous les montrer. Donc, j'ai des cahiers comme ça. Vous voyez, j'en ai plein. Et d'ailleurs, j'en offre euh, à mes clientes. Je vais vous montrer ça. À mes clients et à mes clientes. Hop Je vais tout tomber. Voilà, ouais, j'ai des cahiers comme ça que j'offre à mes clients. Ces cahiers-là, celui-ci, c'est 2018-2019. C'est-à-dire que dedans, j'ai marqué tout ce que j'ai appris, retenu, espionné, euh, toutes les améliorations que je peux faire sur 2018-2019. Celui-ci, c'est 2019-2020. Et ces deux-là sont pour ma société. D'accord Et ensuite, j'en ai un qui est pour mon perso, mon mindset. Tout ce que je peux apprendre pour m'aider à devenir, moi, une meilleure personne, une meilleure maman, une meilleure compagne, une meilleure accompagnatrice, une meilleure amie. Et tout simplement, juste pour moi, devenir meilleur pour moi, être plus meilleure, bien, plus bienveillante envers moi-même. Et ça aussi, le, si un jour on doit travailler sur ce que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment votre mindset. Hein. C'est vous, c'est ce qui a là qui va déterminer tout le reste. Hein. Donc, euh, conseil numéro 8 pour, avoir, pour attirer de nouveaux clients, pour avoir de nouveaux clients, c'est d'aller regarder ce que les autres font. Tout simplement, ne recopiez pas, inspirez-vous. Adaptez toujours ce que vous le faites. Rajoutez du sucre et du miel, comme j'aime mal le dire. Neuvième conseil, ne soyez pas complaisant. Alors ça, c'est le nombre de personnes que j'entends qui me disent. Euh, alors, en général, la phrase, c'est à peu près, euh, ah mais je ne comprends pas, j'avais plein de clients et puis en ce moment, j'ai personne. OK euh, OK, quand tu avais plein de clients, tu as fait quoi Ah ben je faisais ça, ça, ça, ça, ça. Et maintenant, tu fais quoi Ah oh, bah Je fais moins, hein, tu comprends ouais, Mais justement, le problème, il est là. Il faut que vous compreniez qu'avoir euh, des clients, c'est un effort constant. Et qu'il vaut mieux programmer l'entrée des clients dans un mois ou deux mois, mais faire de la communication constante. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients. Ça ne m'empêche pas de communiquer tous les jours sur mes réseaux sociaux. Ça ne m'empêche pas de faire trois vidéos par semaine aujourd'hui. Euh, depuis la semaine dernière, on fait trois vidéos par semaine. Euh, je dis « on », mais en fait, il n'y a que moi qui les fais. Non, sur les vidéos, il n'y a personne qui m'aide. Hein. Je les tourne, je les monte, et je les poste et je les coupe. et <rire> voilà. euh, Normalement, je devais avoir un caméraman, mais il est en confinement. Donc voilà. Euh, n'arrêtez pas vos efforts sous prétexte qu'à un moment, vous avez des clients. Com pré prévoyez tout, programmez tout et n'arrêtez rien. Alors, par exemple, si vous faites de la publicité, ralentissez, mettez un petit peu moins d'argent dedans. Mais n'arrêtez rien. Parce qu'après, le temps de repartir, ça va reprendre du temps. Donc, euh, ne restez pas sur vos assis, même si vous avez des clients qui arrivent, continuez à communiquer, continuez à faire de l'engagement. Et comme je vous dis, les clients qui arrivent, si vous ne pouvez pas les avoir maintenant, mettez-les sur une liste d'attente et ils rentreront plus tard. Vous n'allez pas les perdre, d'accord euh, La dernière chose, la dernière chose, c'est euh, lorsque vous avez un rendez-vous qui ne fonctionne pas. Vous en avez plein, des rendez-vous découvertes ou des personnes avec lesquelles vous discutez et ça ne matche pas. Prenez sur vous, rassurez-vous, tout va bien. Mais demandez-leur, écoutez, je suis content que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Est-ce que je pourrais vous demander pourquoi vous avez décidé de ne pas signer avec moi Et s'il vous plaît, soyez le plus franc possible. Et ça, c'est vraiment euh, la meilleure façon que vous allez avoir de pouvoir aider vos futurs clients. De plus, votre client qui a dit non va se sentir écouté. Il est fort possible qu'il revienne vers vous plus tard. Voilà pour ce dixième conseil. Je vais regarder maintenant si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire des likes si vous avez aimé. Mettre des commentaires. <rire> ce sont vraiment des sujets qui me passionnent après c'est vrai que nous on met en place des stratégies euh, spécifiques, quand je dis nous c'est mon client et moi, euh, par rapport à ce que mon client va me dire, on met en place des stratégies donc on adapte en fonction de ce qui a été fait et pas fait mais en fait la, la base c'est toujours celle-ci, hein, c'est toujours ces 10 conseils-là euh, tic tic tic alors, bonjour Rémi bonjour Nicole bonjour Bimbio bonjour Lady Divine bonjour Mustapha Bonjour Joël, ah, par... je vois qu'il y a des personnes de ma enfin, formation de Votre Marque C'est Vous, euh, je vous ai mis un message dans euh, le groupe privé Votre Marque C'est Vous, je ne peux pas faire le live à 14h30 parce qu'en fait il y a eu deux rendez-vous qui ont été pris en même temps et je suis en intervention dans un réseau en intervention, je suis invitée dans un réseau à 14h30, donc euh, je suis vraiment désolée, on reprogrammera ce rendez-vous, je vous l'ai mis, j'espère que vous l'avez vu. Euh... Tic tic tic oui, Malika qui dit qu'il faut être patiente. Exactement. Euh... Ensuite, Maïté qui dit que l'énergie doit être donc dans l'action. Euh... Oui et non. En fait, l'énergie doit être en vous. Et c'est parce que vous êtes bien et pleine d'énergie que vous allez entreprendre des actions. Mais les actions doivent être réfléchies. On ne doit pas justement courir derrière le fait de faire des tâches, des tâches, des tâches. Franck, quand on partage un article sur sa page, est-ce important d'ajouter le texte personnel au poste Bien sûr. On est, moi, je prône le personal branding. Donc, si tu partages un article personnel, dis ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. etc. J'ai aimé, je n'ai pas aimé, etc. etc. Euh, Maïté, est-ce que le téléphone suffit pour faire un Facebook Live ben, La preuve que oui hein. <rire> Je suis sur mon téléphone et euh, j'ai un téléphone que j'utilise quand je fais des, des, des, des zooms ou des choses comme ça. Là, on est sur mon vrai téléphone. Hein. C'est celui que j'utilise tous les jours. D'ailleurs, il est un petit peu flou et j'aurais dû nettoyer un petit peu la caméra. Regardez, hop, on va faire ça. Et vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Euh... Ensuite, euh... Véronique, euh, je jamais de... il n'y a jamais de fin, Mais c'est... Tu dois aimer, faire ce que tu fais et effectivement, il n'y a jamais de fin. La fin, c'est quand tu arrêtes ta société. Euh, Samir qui dit « Bravo pour ce live, à bientôt, Izzy ». bientôt, hein, Samir Et euh, merci, je vais prendre soin de moi. Lady Divine, euh... euh, « J'étais occupée, j'ai pris le live au moment 4, peux-tu revenir ?» Alors, tu regarderas le live, euh, à... parce qu'en fait, j'ai décortiqué, donc je t'invite tout simplement après à le, le re regarder du début, tout simplement. Ensuite, euh, Cindy, j'ai beaucoup aimé le live, euh, pourrais-tu faire rapidement un panel des tâches que l'on doit faire au quotidien Alors, mardi prochain, il euh, y a une vidéo qui va sortir euh, sur tout ce que vous devez faire le premier jour du mois, tout ce que vous devez programmer. Si ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres. Euh, parce que là, je ne peux pas dire tout ce que vous devez faire, parce que je vais oublier des choses c'est obligé, ça se prépare. Après, il y a des choses que nous, on fait au quotidien. J'ai un tableau ici, j'ai un tableau là-bas. J'ai en plus ce cahier-là sur lequel je mets, hop, vous allez voir, toutes mes tâches à faire de la semaine. Donc, euh, si je te dis ce qu'il faut faire là maintenant, c'est sûr que je vais t'oublier des choses. Mais regarde la vidéo de mardi déjà, elle est super, super intéressante sur tout ce qu'il faut faire le premier jour du mois pour bien programmer son mois et ensuite être délesté de beaucoup de choses. Euh, donc par contre comme j'ai fait le monde, on pourra peut-être faire le, le quotidien ensuite Franck, merci pour euh, les précédentes réponses, si on souhaite rediffuser un poste à soi de sa page vaut -tu, vaut, euh, il vaut mieux partager l'original ou le rediriger à nouveau euh, ça dépend si ton poste a eu beaucoup de vues euh, repartage l'original euh, si ton poste a eu très très peu de vues reposte quelque chose de, de nouveau euh, Lady Divine, ok, je vais regarder en replay c'est parfait euh, quand je le dirai peut-être rapidement à la fin euh, Elsa Ta Leila, très bien salut, j'espère que tu vas bien, j'apprécie beaucoup ton travail merci beaucoup Leila et on se retrouve mardi prochain de toute façon ensuite Florine, ah oui c'était une super idée niveau organisation, structure, ça devient beaucoup plus euh, ça aidera beaucoup voilà donc c'est quelque chose que je donne à mes clientes. Mais là, j'ai pensé que ce serait intéressant justement dans le fait d'augmenter le nombre de vidéos. Euh, donc là, en fait, il y aura chaque semaine dans, sur YouTube, vous allez avoir une vidéo conseil, euh, une vidéo de mindset, un tuto et euh, une question comme ça où je réponds euh, comme ça en fait. Euh... Véronique dit la vidéo du mardi sera ou Facebook ou YouTube. YouTube, elle est déjà en ligne. Agnès, ah, euh, ça c'est génial, il nous prévoit une vidéo sur tout ce qu'on doit avoir besoin. Effectivement. Et euh, Agnès, comme tu es dans Divine Ambitieuse, eh bien, euh, il y a la formation complète qu'on va faire dans Divine Ambitieuse sur tout ce que vous devez faire sur une journée, mais en mode atelier. Donc la semaine prochaine, euh, dans le membership, l'atelier de la semaine prochaine de mardi prochain à 16h, c'est un atelier sur tout. On va tout voir en même temps ce que vous devez faire et vous allez le mettre en place. Voilà, Et eh bien écoutez moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai plus tard. Et surtout, n'oubliez pas, notre marque, c'est vous